Raisonnablement débourser le prix d'une berline premium pour un simple SUV Citadine Évidemment non. Mais dans sa version R, le T-Rock n'a plus grand-chose à voir avec le sage petit baroudeur Volkswagen et ne cherche surtout pas la rationalité. Juste les chronos, avec 300 chevaux énervés à l'appui. Autant dire que la carte de visite est plutôt inattendue pour un SUV de segment B. 600 000 dirhams marocains en prix d'appel, 300 chevaux et 1 0 à 100 km par heure en moins de 5 secondes. En d'autres termes, Volkswagen propose ici un drôle d'engin du même segment que les Renault Capture et Peugeot 2008, développant la même puissance qu'une Porsche 718 Kaman, et vendu au même prix, dans le cas de notre modèle d'essai richement équipé, flirtant avec les 800 000 dirhams marocains. Le T-Rock r est donc seul au monde. Aucun constructeur généraliste n'osant se lancer dans cette niche des petits SUV haute performance, excès en tout. Premier contact avec le Volkswagen t R, on ne lui trouve même qu'un seul rival direct, avec le mini Triman JCW, 306 chevaux et un gabarit approchant. Ou éventuellement, son cousin Audi SQ2 dont il partage la même technique de base, lui aussi seul sur son créneau. Même si son public est extrêmement réduit, saluons au moins les ingénieurs et surtout le marketing, Volkswagen d'avoir eu le cran de sortir ce genre d'auto sympathiquement décalé. Greffer le 2 litres des Golf R, Long Cupra et Audi S3 dans un t rock voilà qui devrait être détenant. Traitement contre, nature au démarrage, on confirme. Le bien connu 4 cylindres TSI s'ébrouent dans un grondement métallique plutôt inattendu. Et il donne encore plus de voix mode à s'enclencher, libérant l'échappement en inox signé Akrapovic. D'œil au monde du tuning, plutôt amusant qui contribue pour beaucoup au piment du terroir. Mais demande hélas une rallonge de 50 000 dirhams marocains. Outre les quatre sorties, il se distingue par les éléments de style habituels des modèles sportifs du groupe Volkswagen quelques discrets monogrammes, un bouclier un peu plus anguleux et ajouré. Notons aussi que la teinte bleue de notre modèle d'essai est spécifique. air et optionnel, là aussi, châssis abaissé de 20 mm. Frein et badge rue, la différence ne saute pas aux yeux à première vue, mais la sonorité au démarrage nous emmène loin d'un convenel t Sention il est possible de connaître la valeur de revente ou de reprise de votre véhicule grâce à la cote auto-turbo de votre Volkswagen T-Rock, l'alternative à la cote automoto. Le gros des modifications a surtout concerné le châssis les suspensions ont été rabaissées de 20 mm et rendues bien plus fermes. Ou comment priver le T-Rock d'un de ses atouts, son confort tout en lui ôte le peu d'aptitude tout terrain dont il disposait. La recette est la même pour chaque SUV sportif, contradictoire. Mais comme évoqué plus tôt, la logique ne fait pas partie de l'ADN d'une machine de cet acabit. Peu importe, ce T-ROC énervé n'en est que plus attachant. Pas vraiment par ses soubresauts sur mauvaise route, à basse vitesse, bien loin du feutré d'un T-ROC conventionnel. En mode race du moins. réglé sur confort, la suspension pilotée. Encore une option, 15 000 dirhams marocains, ménage un fonctionnement tout à fait vivable. Toujours raide, mais la filtration est plutôt correcte, tout en contenant les mouvements de caisse. Finalement, on aurait plutôt l'impression de mener une Golfer surélevée. L'absence de cachet pour se distinguer du t classique. Quelques rappels de couleur, c'est mince vu le tarif. Heureusement, l'équipement est assez complet. Tout aussi agréable à vivre d'ailleurs, en un peu moins cossu. Cependant, si la plateforme est bien dérivée en partie de la Golf 7, l'habitacle s'apparente plutôt à celui de l'Apollo dans le choix des matériaux et une présentation. Sérieux, mais plastique dur et stylo cordeau sont de rigueur. Les seuls éléments propres au R sont les inserts de couleur rappelant la teinte de carrosserie, l'instrumentation, et la céleri. Attention, énième option, le très réussi cuir n'a pas de notre version de Mande 30 000 dira marocain. Vraiment sportif? Les grognements rageurs et crépitements de l'échappement parviennent à merveille à coller le sourire aux lèvres et amuser la galerie. Encore faut-il que ces chronos et ses talents subsistent, cette bande sont prometteuse. Côté chiffres, le t signe 4,8 secondes de 0 à 100 km par heure, ce qui le place au coude à coude avec de vraies sportives. On retrouve la remarquable efficacité de bloc, en pleine santé à tous les régimes, de 2000 tours jusqu'à la zone rouge. Linéaire, mais sans s'essouffler, Capable de gratifier de relance velue. Bel exemple de caractère turbo, en tout cas. La transmission intégrale envoie au maximum 50% du couple aux roues arrière. Le T-Roc reste en traction simple par défaut. La motricité est toujours ultra efficace. En haussant le rythme, la grève de 300 chevaux n'a finalement rien d'excessif. Le couple est costaud, 400 Nm, mais arrive sans brutalité. Aucun débordement, la vigueur du 2 litres est canalisée. Peut-être un peu trop, la gestion de la boîte DSG est très efficace, mais les passages restent lissés, même en mode race, et elle tarde souvent à rétrograder. Il s'agit du seul maigre reproche à trouver à cet ensemble étonnamment homogène. Comme sur la Golf 7R, la transmission intégrale 4 motions est en réalité en système Aldex, donc simple traction par défaut, et ne pouvant envoyer plus de 50% du couple aux roues arrière. On note ici, surtout sur les routes détrempées de notre essai, que le système intervient assez tôt tout en laissant libre cours à une certaine mobilité de l'arrière-train. Amusant, et pas piégeur pour un sou. Bien plus sportif que prévu. Difficile d'imaginer que chrono et tempérament sont du niveau d'une vraie sportive, moins de 5 secondes de 0 à 100 km par heure, dans un sympathique grondement rageur. pour ne rien gâcher. les freins délivrent un bon mordant et la direction est plutôt pris. Le ressenti global est donc bien plus dynamique que prévu. Ce tempérament relativement vif est encore accentué sur la route non revêtue. Il glisse doucement des quatre roues, motrice toujours, là, on comprend tout l'intérêt de l'auto par rapport à une simple compacte sportive. Dommage, toutes les routes ne sont pas des spéciales de rallye Gravel. De toute façon...